Dans la nuit du 3 octobre 2016, l'ouragan Mathieu a dévasté le sud-ouest d'Haïti. Tout à coup, les fermiers qui exportaient leurs produits agricoles ne pouvaient plus nourrir leur propre famille. Avant l'ouragan t'es passé, nous avons compris si nous avons réussi à nommé ICKL. Nous avons planté et nous avons bien récolté. Referire, bien blanc, planté, nous avons fait une Là, nous avons fait nous avons fait nous avons fait nous mais depuis que je suis allé là, le pas de c'est chercher ce qui me dit. patates, je suis l'école, ne de je suis ne pas de l'école. Si je suis de Si les membres de l'Église unie du Canada ont répondu à la crise avec générosité, ce qui a permis à l'Institut culturel Carl Évêque, un partenaire de longue date de l'Église unie en Haïti, de répondre aux besoins les plus pressants. Après eh, eh, le passage du louragan, on a dû apporter de l'aide d'urgence aux gens, des kits, des kits sanitaires et, et des produits alimentaires, notamment des produits locaux. Nous n'apportons pas aux gens des produits importés. Nous achetons des produits alimentaires et locaux pour apporter aux gens, pour les aider et après le passage de, de l'ouragan. Nous disons nous merci. Nous comptons sur compréhension nous. Ce qui le plus grand danger pour nous, c'est que nous ne pas là où nous pris à tomber pour nous prendre refuge. Alors, c'est dans cette situation que nous avons nous avons mis les ressources pour nous manger, ça veut dire nous avons à zéro. Vos à la mission et service de l'Église unie du Canada contribue à la réalisation de projets comme celui-ci. Merci et s'il vous plaît. Continuez à donner.